Maline conductrice, dépasser les obstacles, sur de rien, l'inattendu a souvent barré mon chemin. Maligne conductrice, maligne conductrice, la mort ou le sacre, c'est maligne conductrice. conductrice. <rire> J'ai traversé des épreuves, à nager seul dans le fleuve Les douleurs de ce crawl ne se partagent pas sur une feuille Stigma tel un zombie affranchi, franchi la limite Passager de ce destin assombri, je m'assagis avant le cercueil À mes dépens j'ai appris que chaque se vit à son prix À ce qui paraît l'humanité, son sort de Paris Jusqu'à Bali telle une marionnette de pur tirant le mani Nos faiblesses et nos manies, nos manies. Le peuple se révolte, menottes et tire de flashball Voilà ce qui récolte, monsieur le président nous et ça choque quand certains On peut être retrouvé dans une grotte. Bien sûr, je suis un peu ému. Informations glanées près du PMU. Dans les manifestants, ils en verront même. L'ONU, tout est pollue, tout évolue. Le monde y a l'ordre Je suis ma ligne de conduite, aimée dans mon art, tout le monde évolue. Ma ligne conductrice, dépasser les obstacles, sûr de rien. Les se sont de mon chemin. Ma ligne conductrice, ma ligne conductrice, la mort ou le sacre, c'est ma ligne conductrice. Nouvelle manœuvre au micro, le cœur je à bloc jusqu'ici encore une salve. Attitude explicite, ressent dans mon sang L'amertume d'un vieux soldat vétérant La rue a usé, là où perdre pied c'est fatal Immersion totale dans mon crâne Les graines du mal n'ont jamais fleuri Pourtant ma rancœur est tenace, le temps ne guérit pas tout Je me vade pas, je combat, j'assume Rien n'est sous contrôle comme quand c'est la dernière minute à vivre Et que les anges s'invitent à ma décadence Être un esclave au paradis ou un roi en enfer Poésie ainsi que j'ai qu'un indépendant est seul fier Beaucoup trop fier pour vendre ma souffrance Qui s'avère être intime au millésime j'ai Allez qu'ils aillent se faire mettre par Lucifer De toute manière on finira tous dans la poussière En attendant j'essaye d'être moi-même Irréprochable envers mes convictions Ma situation est drôle dans le fond je suis mort de rire L'éclat d'un homme qui se met par le doute Dans ce cas, n'a jamais vraiment trouvé son chemin J'ai J'écris mon destin dans une impasse Le festin d'un prince, une prose froide. A vu reçu la contrainte, c'est la sagesse Qui finit par se feindre, mon existence Perdue au bout du microphone, Des comme la voix de mille et une personne Ma ligne conductrice dépasser les obstacles sûrs de rien L'inattendu soit barré mon chemin Ma ligne conductrice, ma ligne conductrice, la mort ou le sacre C'est ma ligne conductrice